Je suis beaucoup trop haut. Il faut descendre. Ouf là. <rire> Presque chauve. T'as vu ça Quand on a plus de micro, j'ai souhaité. On se démerde avec ce qu'on a. Du j'en suis là quoi. J'en suis là en train de de tenir le micro avec du putain de scotch quoi c'est incroyable allez on y ça fait tellement longtemps putain ah, ça commence mal coucou ça va ça fait longtemps hein ouais j'ai presque plus de cheveux pour vous dire bonjour à toutes et à tous ça fait longtemps ça fait un an à peu près, ouais c'est pas mal, un an c'est pas mal, c'est pas mal. Bon comme vous avez pu le constater, il n'y a plus beaucoup de vidéos sur la chaîne, alors c'est du au fait qu'il y a le travail, la vie de famille, beaucoup de choses à côté, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, la chaîne ne va pas disparaître, je vais vous parler de plusieurs choses, donc l'avenir en soi de la chaîne, ça va être assez rapide, on va faire un petit bilan, on va en parler, et après je vais vous parler d'autres choses, d'un autre projet sur lequel je travaille, et restez parce que je pense que ça va vous intéresser, je pense que ça peut vous intéresser en tout. Donc je vais essayer de faire ça par chapitre, hein. je vais mettre des petits time-codes dans la description. Oui, cette vidéo est faite complètement à l'arrache. J'ai créé la chaîne en 2017 et à la base c'était une chaîne de culture générale. Et au fur et à mesure on a dévié vers une de mes passions, c'est-à-dire l'astronomie astrophysique. Et ma chaîne est donc devenue au final une chaîne orientée à astronomie physique, vulgarisation, histoire de l'astronomie, voilà, etc., etc. Résultat, à l'heure actuelle, plus de 7300 abonnés et un peu plus de 170 000 vues. Je trouve ça honorable. Ça pas mal après voilà j'ai peut-être pas eu le charisme ni le talent de certains youtubeurs par exemple je prends parce que j'aime beaucoup Yann de la chaîne 12parsec d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont soutenu comme ben, 12parsec, le point super superama enfin ceux qui ont fait des collabs avec moi, plein de vidéos qui m'ont soutenu, astronogeek aussi qui m'a soutenu par mp grand merci à eux parce que ça m'a permis de continuer pendant quelques années psychologiquement je veux dire et c'était vraiment un bon moment j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. j'ai essayé de faire de belles vidéos, je pense que j'en ai fait des belles. Il y en a dont je suis très fier, il y en a qui m'ont aussi pris énormément de temps, c'est pour ça. Je vais citer par exemple euh, la vidéo Peut-on vivre sur Mars Ou encore la vidéo qui m'a pris le plus de temps au niveau euh, recherche, je pense, c'est la vidéo sur les Vikings et l'astronomie. J'en suis très très content de cette vidéo. Après voilà, le nombre de vues euh, n'a pas été au rendez-vous, j'espérais quand même un peu plus. Après il y a eu de très belles collabs, hein, comme justement avec Yann, la, la vidéo euh, qui s'appelle 12 par sec peut-être je crois qu'à l'heure actuelle la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne est ton amant que ce soit en termes de vidéos de, de collaboration vraiment de bonnes choses de bonnes choses bonne chose. j'en ressors à rien du tout de négatif de ma chaîne puisque elle m'a permis de déjà de trouver un taf voilà je sais pas si je pouvais faire mieux personnellement donc euh, c'est très très bien, très très bien, pas de soucis. Alors bien sûr, euh, j'oublie de dire merci à beaucoup d'autres aussi youtubeurs euh, avec qui j'ai fait des collabs, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Hein. Merci à vous, grand merci à vous-même. Et je vais finir aussi ce bilan par un grand merci à mes abonnés, tout simplement parce que sans vous, mais la chaîne, elle n'aurait pas existé. Hein. Vous m'avez pas mal soutenu, vous m'avez euh, bien aidé, ça m'a permis d'avancer, de continuer aujourd'hui. Alors la chaîne ne disparaîtra pas, hein. je vais laisser des vidéos sur la chaîne déjà et puis j'en ferai quand même, je pense. Quelques-unes, quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, Voilà des sujets qui me, qui me plaisent, qui me passionnent, il y aura sûrement peut-être encore quelques vidéos. Il y a déjà des sujets de préambre, donc voilà. Passons à la suite. Alors, j'ai peut-être pas fait de vidéos pendant plus d'un an, mais j'ai pas rien branlé pour autant. C'est pas mal, ça rime, ça. Alors, certains le savent peut-être déjà, mais euh, depuis tout petit, ma passion, c'est le jeu vidéo. Dans ma vie, j'ai trois passions. Hein. La troisième étant l'astronomie. La seconde étant le sport en général, mais notamment le rugby. Et la première, c'est jeu vidéo. Je suis plongé dedans depuis tout petit. Et depuis tout petit aussi, je voulais devenir game designer. J'ai toujours voulu devenir game designer. Malheureusement, mon parcours de vie euh, ne m'a pas permis euh, de faire des études dans ce domaine-là. J'en étais très malheureux et c'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Et donc, je me suis orienté vers autre chose. Mais depuis début 2021, fin de confinement à peu près... J'ai un très bon ami qui est lui aussi très fan de jeux vidéo et on a parlé, donc on joue hein, une fois au moins une fois par semaine ensemble on a parlé un peu justement de développement de jeux vidéo et on va dire qu'il a un peu euh, rallumé euh, la flamme voilà, on va dire ça comme ça et donc depuis mars 2021 vous verrez c'est à peu près l'arrêt des vidéos hein, finalement je me forme euh, au logiciel de développement de jeux vidéo moteur de jeu, programmation, graphisme, voilà je me forme à tout ça et j'avance assez bien pas dire bien bien alors en termes de moteur de jeu vous en connaissez sûrement hein, que ce soit unity ou Unreal. moi je suis plutôt sur unity en ce moment même si je tâte un peu de Unreal. mais euh, j'ai un petit un petit faible pour unity je l'avoue alors à savoir que je suis chaud pour tout faire hein, de la 3d du jeu mobile n'importe quel type de jeu je suis chaud et du coup je fais plein de petits trucs plein de petits tests Là, voilà, j'ai plein mon dossier est plein de petits tests que je fais ça me permet du coup d'apprendre d'apprendre et puis à la fin peut-être que je sortirai quelque chose de sympa. Là d'ailleurs actuellement, et c'est sûrement ça qui va vous intéresser, je travaille sur un projet de jeu mobile qui est très très bien avancé. et C'est un quiz orienté astronomie. Astronomie astrophysique, voilà, mais un truc costaud. vraiment un bon truc, quoi. je veux dire, c'est pas un truc avec 5 questions. Ça va plutôt être un truc avec 500 questions et euh, ça va être pas mal, je pense. Bien sûr, si je peux faire plus de 500 questions, moi, personnellement, j'aimerais bien 1000. Mais bon, ça se trouve, je me fais pas de soucis. Donc, j'aurai probablement besoin de votre soutien dans les mois qui arrivent pour m'aider à créer ce jeu. Alors, n'importe comment, on en reparlera après. Mais sachez qu'à très long terme, je compte monter mon studio de développement de jeux vidéo. Voilà, c'est mon but dans la vie. Finalement, c'est mon objectif professionnel, c'est de faire ça. C'est de monter mon studio de développement de jeux vidéo, voilà. Mais bon, j'avance, je progresse, je me démerde. Et je suis plutôt content de moi pour l'instant, ça avance pas mal. Il y en a qui ça déjà, mais j'ai une chaîne Twitch, hein, je faisais quelques petits lives de temps en temps. Alors là, j'en ferai probablement aussi euh, pour voilà que vous m'aidiez, si vous voulez, si vous le désirez, euh, à créer des questions pour ce quiz. Alors, on pourra parler aussi du développement, on pourra parler d'astro, il n'y a pas de souci, Et on pourra voilà voir tout ça ensemble. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura peut-être d'autres vidéos aussi qui concernent ce sujet. Oui, mais sur ma chaîne actuelle, oui, il n'y a pas d'autres pour l'instant, hein, jusqu'à ce que j'ai euh, un vrai studio de développement. Allez, on y retourne. Désolé, problème de batterie. Hein. En plus, je crois que je pas grand-chose d'autre à dire, de toute façon. Donc voilà, le, mon studio de développement que je cherche à faire. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Et euh, je me suis dit, merde, quoi. faut que j'essaie. faut que j'essaie de réaliser peut-être de mes rêves. Et euh, sinon, euh, plus tard, je serai déçu. Et je veux pas être déçu, je veux au moins avoir essayé. Donc voilà. Merci à tous. À très vite. Peut-être. <rire> à bientôt. On se retrouve sur Twitch, sur YouTube, peu importe. MP sur Twitter. Let's go, c'est parti, euh, n'hésitez pas. Euh, gros bisous à tous et à bientôt.